Emmanuel Macron hausse le ton contre le régime algérien, le système algérien est fatigué. Les Algériens vivent sous est-ce le régime de la terreur. Il a reçu des petits-enfants de la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron hausse le ton contre le régime algérien. Le président français, Emmanuel Macron dit ses vérités sur les relations franco-algériennes. Ayant reçu des jeunes qualifiés de petits-enfants de la guerre d'Algérie, il évoque plusieurs questions, dont la mémoire, les dernières décisions concernant les restrictions sur les visas et surtout ses rapports avec le Président, Abdelmajid Aboune, en disant qu'il est pris en otage par un système dur. En effet, selon un compte rendu du quotidien Le Monde, Emmanuel Macron s'est expliqué...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 pour dire à ses dirigeants que si vous ne coopérez pas pour éloigner des gens qui sont en situation irrégulière et dangereux, on ne va pas vous faciliter la vie. Le système algérien est fatigué. Emmanuel Macron affirme, sur un autre registre, qu'il a un bon dialogue avec le président, Abdelmadji Tebboune et que la jeunesse algérienne n'a pas de haine envers la France. Mais selon lui, c'est le système algérien qui pose problème.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 Tout en se félicitant que la France, soit un pays d'immigration, regrette le fait que, du côté algérien, on n'a pas emprunté son chemin concernant la question de la mémoire. Il dénonce même, ce qu'il appelle, la mémoire officielle, en Algérie. Celle-ci est totalement réécrite et ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui, il faut bien le dire, repose sur une haine de la France, indique-t-il, et d'ajouter, la nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle. Tout le problème, c'est la France. Cette réécriture, dit-il l'inquiète, car elle peut déboucher sur un renfermement de cette mémoire et un éloignement avec le peuple algérien. Selon la même source, Emmanuel Macron souhaiterait une production éditoriale portée par la France, plus offensive, en arabe et en berbère, pour contrer au Maghreb une désinformation et une propagande qui sont plutôt portées par les Turcs et qui réécrivent complètement l'histoire. Il règle ainsi ses comptes avec la Turquie. La construction de l'Algérie comme nation est un phénomène à regarder. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française Ça, c'est la question. Il y avait de précédentes colonisations. Moi,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 Les Algériens vivent dans la terreur avec l'intensification de la répression visant notamment l'opposition et la presse, a dénoncé le journal algérien, le matin d'Algérie. Le jeu est fermé, l'opposition réduite au silence, la presse muselée et une ambiance de terreur est imposée par le régime en place, fait savoir le journal. Qui a dit que la situation des droits de l'homme s'est améliorée, en Algérie Personne, par dit. Le régime n'entend pas lâcher prise, s'indigne l'auteur de l'article, intitulé « Les Algériens sous le régime de la terreur ». Il fait observer que la Nouvelle Algérie s'est parée d'une démocrature bien singulière, expliquant que tout en se targuant de posséder une constitution la plus respectueuse des droits humains et des libertés, le régime s'emploie à faire le contraire. Le journal relève que chaque jour, des Algériens sont arrêtés par les services de sécurité, D'autres sont convoqués devant les tribunaux pour répondre de déclarations et de prises de position qui relèvent de la liberté d'opinion. Faut-il désespérer d'Abdelmajid Aboune et ses mentors Malheureusement oui, martèle-t-il, notant que depuis leur installation à contre-emploi, aux affaires du pays, ils se sont acharnés à réduire au silence les Algériens qui clamaient pacifiquement un changement de gouvernance. Il estime que derrière des discours emprunts de belles promesses, et d'un nationalisme souffreteux, les gouvernants brisent méthodiquement les derniers symboles d'espoir des Algériens. Tant et si bien que toutes les semaines des centaines de nos compatriotes, embarquent clandestinement avec femmes et enfants dans des bateaux de fortune pour l'Europe, regrette le journal. Il fait savoir que les frontières ouest enregistrent tous les jours le départ d'une embarcation à la nuit tombée, certains accostent en Espagne, mais beaucoup d'autres meurent en mer. D'après la même source, aucune voix ne doit plus s'élever du peuple. Silence pour tous. La parole, est au tenant du pouvoir et leur relais. Les mêmes relais qui ont mangé et loué la mafia de Bouteflika continuent à se servir et à sévir. Impitoyablement, commente-t-il avec amertume. Il rappelle que plus de 230 détenus d'opinion croupissent depuis plusieurs mois dans les prisons, ajoutant que parmi eux figurent des hommes politiques, des journalistes, des universitaires, des chômeurs, des commerçants, des étudiants. Selon lui. Toutes les couches de la société algérienne se retrouvent.